Euh, au niveau des animaux, voire de la pousse de l'herbe, euh, ce que j'ai pu observer, en fait, c'est quelque part une localisation des chardons euh, euh, liée à, sûrement euh, le, au vent où la graine euh, tombe au pied des arbres. Donc on a sûrement un peu plus d'intensification de chardons, mais qui reste quand même très limité. qu'on règle le problème avec une pulvérisation locale. Et au niveau euh, pousse de l'herbe par rapport à la plantation, euh, je ne pense pas avoir vu d'influence. Par contre, euh, les vaches euh, sont quand même euh, plus souvent sur la partie boisée que sur la partie non boisée, quand il fait mauvais, surtout quand il y a du, de la pluie. Et la nuit, au matin, quand les vaches sortent la nuit, comme à l'heure actuelle, au matin, les vaches sont en permanence tout le temps dans les arbres, jamais sur la partie non boisée. Donc on peut quand même euh, penser que les bêtes donnent quand même un, un plus au niveau confort euh, environnement quoi. On a aussi observé euh, que les vaches adorent manger les, les jeunes feuilles en fait, de frêne et donc euh, bon c'est anecdotique c'est forcément pas très quantitatif mais elles aiment bien elles aiment bien. Je sais qu'en 1976, l'année de la sécheresse, euh, les agriculteurs euh, qui coupaient euh, régulièrement des branches euh, de jeunes pousses de freines pour nourrir euh, des animaux, forcément pas les troupeaux, mais ça complémentait malgré tout euh, en cas de pénurie euh, le besoin alimentaire euh, l'été. Du coup voilà.